Donc je repartage mon écran oui <coughs> pardon hop euh, cette donc, euh, barrière donc on a euh, on a développé un, enfin, on a avancé sur le développement euh, du drive avec euh, Patrick ici présent et euh, voilà donc on a il nous reste une semaine une petite semaine de ce qui est un pont euh, pour euh, euh, ben pour livrer tout ça euh, notre objectif c'est toujours de livrer le 25 et euh, ce qu'on voulait faire c'est juste faire un petit échange euh, rapide même sur euh, l'état du développement et des interfaces et voir si vous aviez des remarques euh, pour être sûr qu'on n'oublie pas quelque chose d'essentiel en fait euh, pour le 25 c'est un peu, peu l'idée si ça vous va euh, alors euh, donc l'idée euh, c'est que, on va dire déjà qu'on va peut-être aller côté administration. Euh, donc dans les bibliothèques, euh, donc là c'est une, une base de type de démo. Euh, il y aura un nouveau paramètre dans la configuration qui est euh, activer le drive. Donc. Euh, on appelait ça drive aussi, parce apparemment c'est le mot qu'on utilise tous, bien que ça ne fait pas très fleurs, arbres et petits oiseaux, quoi. Euh, donc voilà, c'est activer le drive dès qu'on active le drive pour une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on choisit les bibliothèques pour lesquelles on a un drive en fait. Voilà, on a une nouvelle petite icône qui apparaît ici, qui va nous permettre de planifier les ouvertures du drive. Donc c'est l'instar des ouvertures de la biotech, c'est là vous allez pouvoir dire ben, quand est-ce que vous voulez que ce point de retrait finalement de, des, des documents soit ouvert voilà. ce qui va avoir un impact sur la prise de rendez-vous évidemment donc, euh, donc ça c'est vraiment le, le, le même, euh, la même logique que les que les euh, que les ouvertures euh, que les ouvertures de la biotech je ce point là euh, sauf qu'on a rejeté des paramètres notamment c'est euh, donc, donc il y a la matinée après-midi il y a nouveau ce nouveau paramètre c'est le nombre de personnes pour 15 minutes parce que mm -hmm. le, le un enjeu pour le drive c'est de pouvoir gérer une, file, une espèce de file d'attente et de répartir finalement la, la venue des, des personnes quoi mm -hmm. donc euh, Là, pour l'instant, c'est rendu. On est parti là-dessus. C'est que nos slots de réservation, c'est 15 minutes. Et on va pouvoir. Euh, alors, je sais, euh, peut-être que vous auriez des remarques là-dessus. On euh, est à l'écoute. Mais bon, voilà, on est parti sur ce, ce slot de 15 minutes. Et après, on va dire ben, combien de personnes on est capable de, de prendre en charge toutes les 15 minutes. Par défaut, on a mis une. Et par exemple, si vous êtes plusieurs bibliothécaires à à faire et peut-être que ça peut être plus, etc. C'est-à-dire que là, dans cette configuration-là, c'est-à-dire que les, les, les créneaux horaires qu'on va proposer aux abonnés euh, lorsqu'ils vont prendre rendez-vous, eh ben ça sera toutes les 15 minutes. Il y en a et chaque... Euh, à, à 10, à, par exemple, à 10h15, il n'y a qu'une seule personne qui pourra prendre le rendez-vous de 10h15. Si je mets deux personnes, il y a deux personnes qui pourront prendre le rendez-vous de 10h15 qui seront donc euh, capables mmh. de venir en même temps. C'est euh, okay. comme ça qu'on qu l'a fait pour l'instant. Alors, euh, après, il faut peut-être voir aussi avec l'expérience. Le, Est-ce qu'on paramètre ce, ce délai de 15 minutes ou pas? Voilà, ça c'est. Est-ce euh, que vous avez un avis là-dessus maintenant euh, voilà, mais je pense peut-être avec l'expérience, il y aura des, des, certainement des, des en termes de régulation du flux euh, et surtout de peut-être des jours, il y a peut-être des choses à, à voir. Donc on peut le régler par période de temps. cest dire que c'est pas. Du coup, on a dit que ce n'était pas global à, à tout, tout le site. C'est qu'à chaque, chaque ouverture que vous créez, et ben, euh, pour la matinée et pour l'après-midi, vous pouvez avoir des valeurs différentes. Par exemple, peut-être que le. Bah, typiquement le mercredi après-midi, euh, où euh, il y a plus de monde qui vient, où vous êtes plus, il y a plus de bibliothécaires qui travaillent, vous pouvez mettre pour ce, cette période de temps-là, plus de, de personnes, euh, enfin, accueillir plus de personnes que euh, le mardi matin, par exemple. Du coup, Vous pouvez le, vous pouvez le gérer comme ça. Quoi. Donc voilà, là, quand on voit que le créneau, par exemple, il est de 12h à 18h, ça va se faire automatiquement. On peut. Ce qui semblait intéressant, c'était justement de ne pas, pas avoir renseigné les créneaux quart d'heure par quart d'heure. Là que vous avez prévu voilà. Donc, que ça se fasse tout de suite, quoi, en mettant le, le début de la plage et la fin de la, de la voilà. plage. Et ça, c'est top. C'est ça. Donc, ça veut dire oui. par un petit exemple. Là, je suis connecté avec une, un abonné qui a trois réservations, par exemple. Euh, alors, euh, j'en parlais mais Enfin, il y, y a une adresse pour prendre rendez-vous. On va voir un petit peu plus loin peu, comment on va ça dans le, dans le processus. Donc, euh, l'abonné qui est connecté à, la, à son compte, il a une page pour planifier le retrait de ses documents. Mmh. Il va pouvoir choisir le site. Donc, ce ne sont que des sites qui ont le, le Drive d'activer. Mmh. Et euh, donc là, c'est pas encore implémenté, mais c'est ce qu'on va faire euh, je pense, euh, normalement aujourd'hui. C'est notre aussi que ce soit que les sites pour lesquels il y a des documents de en, enfin, en attente de retrait, en fait, voilà, de filtrer cette liste de sites par, le, par les sites aussi qui ont euh, des documents en attente de retrait. Donc, par exemple, je peux choisir euh, ce site-là, et euh, donc je vais dire, je vais retirer le, euh, le lundi 18 mai, et là, je vais avoir euh, l'heure de retrait que je veux prendre, 10h30. Mmh. Oui. Alors, comme j'ai déjà deux, deux, deux personnes qui ont réservé, ça devra 10h. Il y a déjà le, le slot de 10h à 10h15 qui sont pris, donc je ne peux faire qu'à partir de 10h30. Qui ne s'affiche pas, ça, donc c'est voilà. possible. Ouais. Voilà. Okay. Si pour un jour donné, il n'y a plus de, de temps disponible, le, le, le, le jour ne va pas, pas être proposé oui, dans le dans la, liste. Dans la liste de, de retrait, voilà. Et il y a un, un maximum, c'est-à-dire qu'on va proposer des euh, euh, les jours qu'on va proposer. Euh, alors si je si je dis pas de bêtises, euh, Patrick, c'est euh, on propose les jours. Euh, euh, ah. a, chaque réservation, on a une date de fin de validité de réservation. <rire> Alors il y a deux cas. Déjà, le premier jour, ça commence à partir du lendemain d'aujourd'hui. Euh, voilà, on ne peut pas prendre, prendre un rendez-vous rendez pour le jour même. Oui. Pour, le jour la, pour le jour même. Euh, ça, on en avait parlé quand on avait fait mmh. le, le, le premier, la première discussion. Et le maximum, le jour le plus lointain qu'on peut prendre, bah, ça dépend des capacités du, euh, des informations qu'on a à propos des réservations. Si on n'a aucune information, par défaut c'est aujourd'hui plus qu'un pour plus de semaines euh, mmh. et euh, si on a les informations de date de fin de disponibilité des réservations eh bien c'est euh, pour l'instant on est parti sur la date la plus éloignée euh, mmh. de disponibilité d'une réservation sur cette bibliothèque là d'accord donc, euh, donc là du coup c'est soit on a des informations bon un peu personnalisées par rapport aux, aux réservations euh, qui nous viennent des web services bah, soit on n'en a pas et euh, on prend une valeur par défaut. OK. C'est bien de caler sur les dates de dispo des réserves. Ah, bah une... oui, ça, ah, c'est. Ah. En tout cas, dans l'anneau qu'on les a déjà, oui. euh, on a d'autres problèmes à propos d'autres de, de, informations qu'on n'a pas, qu'on qu demande au fur et à mesure. Euh, et euh, mais en tout cas, pour ce qui est de la date de la fin de disponibilité des réserves. Okay c'est avec les autres SIGB aussi, comment ça va se ça ouais, Il va bizarre. falloir que. <rire> avec notre bokeh multi-SIGB, c'est bien, mais voilà. c'est compliqué. Euh, donc ça, alors, l'idée, c'est que cette euh, URL-là, euh, cette adresse-là, en fait, il n'y a pas de. Pour l'instant, on n'a pas mis dans Bokeh un, un lien pour accéder à cette page-là. Euh, ce, pour l'instant, l'idée, c'est que dans Nanook, dans le, le mail, parce que quand on, on déclare qu'une réservation est, euh, est mise de côté, euh, euh, euh, c'est pas où il y a, une case à cocher, normalement, quand je prendrai. Je ne sais plus où c'est... Voilà, voilà. c'est que quand euh, quand je mets de réservation de côté, il y a cette euh, case à cocher là pour, de, pour avertir l'abonné qui envoie un mail. Oui. Je ne sais pas si vous l'utilisez peut-être. Et donc l'idée, c'est que dans le modèle de mail, on rajoute. Euh, J'ai fait. Hier soir. Euh, configuration de base. Non, c'est le doc salle. Euh, ça ouais, ouais, va. Euh, c'est dans les modèles. C'est les modèles de mail, donc lettre de réservation, si je ne dis pas de bêtises, le courriel. Euh, modifier. Voilà, c'est qu'on puisse. Euh, bon, j'ai fait ça a vite fait, mais c'est qu'on puisse euh, mettre le lien en disant, mmh. voilà, vous pouvez venir les, prendre rendez-vous pour venir les retirer sur et mettre le lien vers la page euh, abonné. Euh, pour que le l'abonné puisse rendez-vous. L'idée c'est de le okay. mettre dans le mail. Mm -hmm. euh, donc voilà, euh, c'est comme ça qu'on peut faire, sachant que l'URL c'est toujours la même, euh, quel que soit l'abonné. Euh, voilà. Et c'est ça. Ensuite, donc l'abonné va prendre son, son rendez-vous et côté administration, donc comme le drive est activé, euh, il y a un nouveau, une nouvelle entrée de menu, la drive rendez-vous. Donc on voit toutes les bibliothèques. Donc là, c'est les bibliothèques, Dans cette présentation-là, les assez sommaire. Voilà, c'est les bibliothèques pour lesquelles le drive est activé. Et euh, ça, ce sont les autres bibliothèques. Euh, pour l'instant, j'ai laissé parce que si on désactive le drive, par exemple, et qu'il y a encore des rendez-vous, il faut peut-être prévenir les abonnés ou quelque chose comme ça. Bon, ça, ça, On verra l'usage. Euh, donc si je prends euh, une sac, là j'ai des rendez-vous. Donc là j'ai rien. Donc là par défaut ça affiche le aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc là ai, il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui. Euh, J'en ai posé juste le 18. Et si je mets le 18 donc, lundi, voilà, je vois la liste des rendez-vous pour euh, ce jour-là. D'accord. Mm -hmm. Donc pour l'instant, ce qu'on a prévu, c'est un export au format CSV de la liste des rendez-vous. Si je clique ici, donc, euh, voilà, s'il si y a besoin de, de l'imprimer. Euh, alors, je ne sais pas, si est-ce que les informations sont déjà juste... Là, j'ai juste mis, hein, c'est un peu petit, là. Hein. Voilà, hop, là. Donc, voilà, il y a l'heure, la carte de l'abonné et, euh, et son nom. Est-ce que ça suffit mmh. comme info L'idéal serait d'avoir le, le, les docs, aussi, correspondants. Voilà, ben ça voilà, je voulais faire deux. Parce que là, les docs, donc on peut le. Bon, J'ai fait, fait un, un petit bouton là, pour voir la liste des, des documents par exemple, pour cet abonné-là et cet abonné-là. Enfin, le but, c'est quand même de mettre les cotes et les barres. Mmh. Voilà, donc on se disait qu'il faudrait peut-être deux, deux exports au format SAV. Un export pour la liste des rendez-vous et un export plus complet avec euh, tous les documents et les rendez-vous pour euh, mmh. préparer. Mmh. Je ne sais pas si. Euh... Donc c'était un peu mmh. les deux trucs qu'on voulait faire. Euh... et après voilà d'après il s'appuie sur ces exports là pour ben, l'ouvrir avec un, un tableur YZ et euh, je suppose l'imprimer, je ne sais pas si, comment vous avez prévu après de, de fonctionner ah, si les, imp... pour... oui, si les imprimer serait bien comme ça, ça peut être distribué au personnel ou, ou mmh. euh, même à plusieurs personnes qui prépareraient le drive, chacun aurait sa, sa liste et puis euh, le pointer ça serait oui, ça, okay. imprimé, oui ce serait important et le planning, ouais, comme dit Emily. Voilà. Et euh, donc pour l'instant c'est ce qu'on a fait. On en est là actuellement. Mmh, mmh. Euh, dans le, ce qui nous reste à faire, donc il ya pour cet écran là, il est encore assez sommaire, donc il y a finalisé ses exports. On a euh, des problématiques de, de, de, de, communication avec, euh, dans un premier temps Nanook, là une, une nous quelques informations dans les web services pour pouvoir euh, avoir le, le, le, le, le, le, le, le bon filtre de sites de retrait pour proposer les rendez-vous. qu'on ne propose que les, les sites pour lesquels on a des documents disponibles. C'est un, un, un, un, un, un, un, un, un de filtrage à faire. Et, euh, et après, est -ce on a Oui, vas-y. Est-ce que l'abonné. La... Ouais, euh, oui, donc il, prend son réserve, il, réserve, il a sa réservation de créneau, euh, mmh. il, il, il a une confirmation comme quoi son, son créneau est bien acté, est-ce qu'il peut annuler son créneau aussi euh, de son côté, enfin, des choses comme ça, des éléments euh, annexes euh, euh, Oui, oui c'est ça. Est-ce qu'il est qu est, a une confirmation en retour par mail euh, qu'est-ce enfin, qu qui s'affiche comme message alors, euh, pour confirmer alors. son rendez-vous Et est-ce qu'il peut supprimer de son côté aussi son rendez-vous euh, alors, alors, ce, euh, ce qui s'affiche, pour l'instant, c'est très sommaire. On n'a euh, pas fait de mail. Je ne sais, je sais plus si c'était dans la story. Non. Euh, non. Non, euh, non mais c'est... Euh, euh, en fait, il a... Il faut... Oui, oui qu'il reçoit un mail, euh, voilà. Ou, euh, oui, bah, L'idéal, ce oui, serait, oui, veille... oui. serait que la veille, il reçoit un mail, quoi. Aussi. Euh, voilà, voilà, mais je crois, je crois on, a déjà que... une... pour... on a déjà une mécanique qui fait ça pour les, euh, les rendez-vous des BDP. Oui. oui. Euh... Voilà, pour l'instant, le seul truc qui, qui a, c'est ce... ce message. Euh... D'accord. Mm -hmm. bon, ça c'est pas alors c'est pas, pas que ça mais si, si tu, là, là c'est le message de confirmation il faut encore qu'on le style celui-là un peu mieux que ça ouais, c'est le ça. message de confirmation quand on vient juste de poser la, la, la, le créneau euh, mais si tu reviens à la planification c'est à dire euh, si, si l'abonné retourne à la planification dans la liste des bibliothèques on euh, on peut voir qu'il a, qu a déjà une prochaine date, une date future de rendez-vous qui est déjà posée pour cette bibliothèque. Oui. Voilà. Donc, mmh, euh, oui. l'idée qu'on a, c'est si on a le temps, ce serait que de, de proposer les liens pour modifier ou, ou supprimer ce, ce futur rendez-vous. Et on était parti dans l'idée qu'on n'aurait qu'un seul futur rendez-vous par abonné et par bibliothèque à un moment donné, à un instant T. On n'autorisera pas, pas l'abonné à planifier plusieurs futurs mmh. rendez-vous. Mmh. Évidemment, mmh. s'il loupe un rendez-vous, ça devient un rendez-vous passé. Et il peut, euh, il peut en prendre un suivant, il n'y a pas de problème. Mais euh, tant mmh. qu'il a un rendez-vous euh, futur, euh, il peut soit supprimer, soit modifier euh, le futur rendez-vous. Oui, il peut le supprimer. Il peut ouais. le supprimer. Et est-ce qu'on peut, que, peut ouais. en être informé Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est justement. Euh... Ouais. ça dépend quand ouais. il le supprime. Oui, évidemment, à contre, si, on ça on ça va. si on le constate, c'est ah. euh. bon. euh, Tu notes Jean-Christophe quelque part où... Non, non, je ne note pas. Attends, je vais prendre un <rire> pas là, parce que sinon on parle. et euh, euh, Je pense qu'effectivement, le, le lien de suppression il est nécessaire dans, ce, dans cet écran, parce que pour l'instant, c'est euh, ce, que, ce que je ne sais pas, c'est enfin, que je suppose qu'on n'aura pas le temps de faire, c'est qu'on avait une, euh, une description de comment on voulait brancher ça dans l'espace abonné. Oui. C'est-à-dire, euh, à partir de la liste des réservations de l'abonné, dans son espace abonné, etc., tout ça, ça, euh, ça, ça, ça, ça va prendre plus de temps que oui, oui. ce qu'on aura la semaine prochaine. Mmh. Euh, donc, il me semble essentiel que dans cette liste de bibliothèque où on a déjà l'information qu'on a pris un futur en deux, effectivement, qu'il puisse l'enlever. Même sans parler de le modifier, parce que du coup, à partir du moment où ils enlèveront le rendez-vous existant, ils pourront en, en, en mettre un autre. Donc, ce euh, sera en, en faisant que la suppression. On peut, on a les deux, qu'on a la suppression et la modification. Mmh. Euh, donc, du coup, ça, je pense que c'est essentiel. Euh, et, -là, et par, premier, par oui. contre oui la notification ah. au moment où lui supprime le rendez-vous euh, bah, du coup qui on, est, qui, qui on notifierait si on doit notifier quelque chose ouais, il, va, il va déjà disparaître euh, bon, on pourra le voir mais il va déjà disparaître la liste euh, en voilà. de la liste des, en administration c'est sûr il va disparaître ah. mais du coup euh, s'il fait ça euh, le jour même S'il ouais. <rire> ce qu'il s'aperçoit le matin qu'il ne va pas pouvoir venir l'après-midi euh, après, j'ai envie de dire, de toute façon, quand c'est le jour même, comme plus personne ne peut poser de rendez-vous pour ce jour-là, ce jour même-là, de toute façon, euh, ça change pas grand-chose. Euh, ça faut oui. voir, en, faut voir ah. après dans le quand est-ce qu'on peut faire les euh, euh, les drives euh, du, du côté des, des bibliothèques, mais effectivement, si vous si voulez préparer la veille ou le matin, euh, ben, du coup, euh, ben, du coup, euh, ben, ben, ça s'est déjà préparé. Mmh. Euh, si par bonheur la personne elle annule le matin et que vous préparez par demi-journée, demi ben, du coup, ben, dans la liste, il ne sera plus. Euh, voilà. oui. Et pour les autres abonnés, comme ils peuvent pas prendre euh, ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous pour le jour même, ben, du coup, on s'est enlevé une épine du pied déjà à la base. Mmh. Donc finalement, ça ne change rien pour les autres abonnés, quoi, finalement, qu'il qu y a quelque chose qui se libère dans le jour même ça ne change pas. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si du coup s'il y a un grand intérêt à, à notifier. Oui, oui, oui. Par contre, il y a, il y a effectivement il y a un plus gros intérêt à, à avertir l'abonné que son rendez-vous, euh, qu'il a un rendez-vous demain euh, pour retirer oui, rappel. Voilà, mmh, pour oui. son rappel. Ça, je pense c'est plus urgent que, que de notifier qu'il y a un abonné qui est, qui est annulé. Malheureusement, bon de toute façon, entre ceux qui, vont, qui, qui souhaitent qui vont vraiment passer par le portail pour dire j'annule, ça, ça me semble pas qu'ils ne seront pas forcément très nombreux à avoir l'idée de faire ça. Et puis bah, du coup, ils vont plus sûrement, je pense, ne pas se présenter parce qu'ils ont eu un Je pense que ça sert ça le plus, euh, le plus souvent, euh, que plutôt de penser à aller utiliser le portail pour avertir qu'ils qu ne peuvent pas venir. Mmh. Par contre, ils risquent, ils risquent de ne pas penser qu'ils avaient posé un rendez-vous. Ça, ça, par contre, oui. Euh, donc, voilà. Ce qu'on euh, qu a aussi dans le... Parce que vous nous aviez parlé de, de gens qui pouvaient prendre rendez-vous par téléphone. Mmh. Donc, euh, aussi, ça... Ce qu'on fait, ce qu faire, c'est que ici, donc là, là, on voit juste les rendez-vous de qui ont été faits par les abonnés, mais c'est que vous, en tant que professionnel, vous puissiez aussi euh, faire un rendez-vous pour quelqu'un. quoi. Oui. Alors, je ne sais pas si on passe par les mêmes euh, vérifications que pour l'abonné. Euh, à voir, je euh, j'ai pas encore attaqué. Voilà, c'est que vous puissiez dire, voilà, ou quelqu'un vous envoie un mail, ou euh, quelqu'un vous... Euh, c'est créer le, le rendez-vous, et puis euh, du coup, après ça, lui, ça le, vous pouvez lui répondre. Émilie, mmh, mmh. elle pense que 15 minutes, c'est trop court, c'est ça Ouais, du coup, on peut mmh. soumettre au vote, parce que du coup, ouais. je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que le, le, le 15 minutes, il permet de réguler. Euh... Le risque, c'est si on étend les plages horaires, en fait, les gens ils vont arriver tous en même temps. Le but, c'est quand même de réguler. Alors C'est contraignant, effectivement, pour l'usager au moment de sa réservation. Ça, je le conçois. Alors, nous, quand on y a réfléchi, on avait pensé à une demi-heure. Ouais. Quand même, une demi-heure, on était sur quelque chose et on s'était dit… Euh, peut-être qu'on arriverait à en prendre six dans la demi-heure, mais euh, qu'on inscrirait peut-être quatre au début euh, pour être large et euh, on réattribuerait ré ré ré euh, le créneau après en avoir mis quatre partout et ouvert à deux, deux de plus, si vraiment et, euh, envoyé en fonction des jours de flux. Quoi. Mais Une demi-heure, ouais. ça me semble pas mal, ça, quand même. Euh, on peut le changer. Nous, on a mis un quart d'heure parce qu'en fait, on s'était dit qui se passe, c'est que genre à midi moins 10, il y tout le monde qui va venir, quoi. Ouais. Oui, oui, bien après, après c'est, euh, je veux dire, ah, voilà, enfin, la, la, euh, la question qu'on avait, c'est de dire parce que là, c'est une indication de prise de rendez-vous. Après, les gens sont en retard. On dit, euh, j'avais des bouchons, j'avais des, oui, il y aura des toujours tas de, chose, de, de, de trucs. C'est que en fait, ça donne une, une, une un, un indication temporelle de quand est-ce qu'on se prépare pour qu'ils viennent. Euh, voilà, Si la personne est en retard de 5 minutes ou qui n'est pas dans son créneau, est-ce que vous dites, bah ben non, mais ben, attends, pour vous. Quoi. Ben, la question, elle est là, c'est est-ce que... Mm. Euh, en fait, c'est euh, pour ça, en enfin, en, en, en, en parlant... A, euh, voilà, Parce qu'en fait, les, les, gens, ils, ils, les gens vont être en retard et il va y avoir cette accumulation de gens à, à midi. quoi Enfin, je pense que vous avez des petits créneaux comme ça où il y a beaucoup de gens. Quoi. Mmh. Euh, genre après l'école, euh, avant l'école, ou des trucs comme ça. Euh, donc voilà, c'est pour dire que ben, ça, ça, ça forçait un petit peu les, les, les gens à, à faire un peu attention. Voilà. Après, si vous dites que y a 30 minutes, on met 30 minutes. Et puis, euh... ouais, bah, elle, Emilie, elle dit que de toute façon, que ça soit 30 minutes ou, ou 15 minutes, le souci, c'est le même. Oui, bah oui. À mmh. bah ce moment-là, on, on, on peut partir sur 30 minutes. Hein. Ok, je note. Ça ne fait pas grand-chose à changer, vu que… Non, il y, y a un endroit, changé. Voilà. À Donc, cette période, elle est écrite en dur. Voilà, je crois qu'on a fait un peu de ce qu'on avait fait. Donc, si vous n'avez pas plus de remarques, ben, je crois qu'on va... Se le, le de... Fermer, ça veut dire quoi sur votre... Euh, du coup, c'est quand ah. on veut le fermer temporairement le service, on retire non, le... ça veut dire que le, ce matin, le matin, en fait, c'est fermé. Il n'y a, a pas de drive. Il n'y a pas de drive. Le matin. Ah oui, ah oui, d'accord. Voilà. Là, que là, il y a une ouverture de 10h-12h et si je ne veux pas le matin, ben je ne veux pas le matin. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Et ça, on, sert aussi, on sert de ça aussi pour les... Pour peu, Imaginons que vous dites que bah, tous les mardis, c'est ouvert. sauf Exceptionnellement, le mardi après, ce mardi-là, ça sera fermé parce que euh, ouais, il y a des travaux, ouais. il y a une conférence, euh, je ne sais pas Comme ça, vous pouvez dire, bah, tiens, bah, en général, vous pouvez dire bah, ce jour-là, ben non, hop, euh, Ce jour en particulier, là le 19 par exemple, hop, hein, et ben, euh, on, ferme, on fermera le matin. Oui, ça, ça prendra le pas sur les horaires habituels. Comme les ouvertures de bibliothèque, la en fait, même si euh, si un, si un, si un, si mécanique. Ouais. Alors, Émilie, elle précise pour les jours fériés, les jours fériés, on applique la, la, la, la même logique que pour les, les, les ouvertures. Ça veut dire si c'est coché comme quoi c'est fermé les jours fériés, même. on l'applique d'office sur le drive. Ouais, ouais. Pas, les paramètres ne sont pas séparés ouais. c'est euh, pas qu'on a enlevé la case à cocher c'est euh, celle-là qui, qui fait foi quoi. Mm -hmm. voilà. euh, du coup pour la démo Émilie, euh, euh, elle voulait voir s'il y a quelque chose de montrable au niveau du, au niveau du, du compte usager. alors tu avais commencé à montrer la, la partie prise de rendez-vous ouais, ici voilà. Et dans mon compte, à quoi ça ressemble Parce que là, du coup, Pour l'instant, il dit... n'y a pas, c'est la, la story euh, S4 qu'on n'a pas attaqué. C'est <rire> la story qu'on n'a là... <rire> pas le temps de faire pour une semaine. La, un, ce qu'on avait prévu dans l'écran, c'est chaque, ouais, chaque réseau affiche le bouton « prendre rendez-vous ». Et euh, L'idée, voilà. c'était de passer par le mail qu'on envoie à… Dans un. Oui, pour avoir l'hyperlien. Mais du coup, est-ce qu'il peut accéder à un bouton euh, euh, Drive dans le compte lecteur quand même Là, Actuellement, on ne l'a pas. De euh, bah, toute façon, on va, on va, moi, je me dis, il va falloir qu'on prenne quand même une. mettre un lien quelque part ou une entrée de menu ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, bah, oui, oui. oui. Bah, après, le, le, le lien, c'est le même. Donc, même pas avec un, un article, ça peut marcher ou un, un truc. Euh, euh, C'est toujours le même lien. Oui, en attendant, ouais, okay. oui, ok. On, donc on, on, peut, euh, euh, on, on peut faire une bricole euh, ou même même si on n'a pas fait ça, dans le site, on peut mettre une bricole pour euh, faire une entrée de menu, quoi, ou un petit lien quelque part pour, pour aller sur cette page-là. Oui, sauf qu'en même temps, enfin j'aime bien l'idée de, de, de, de qu'ils qu ne le fassent que quand euh, ils reçoivent la lettre de Reza, c'est-à-dire laisser tout de suite ce, cet accès visible sur le portail tout de suite. Je, je craindrais que les gens euh, prennent directement un rendez-vous euh, sans se poser dans l'autre sens, quoi. Voilà. Moi je ouais. garderais l'idée. Ouais, pour le moment, je, je garderai l'idée de, de renvoyer vers le lien et une fois que ce sera dans le compte lecteur, ce sera L'idée voilà. ouais. c'était que c'était au niveau de la réservation qu'on ait ce lien-là. Oui. Je, je, pense, je, je je pense pas de la même façon euh, oui, c'est oui. un lien qui est utilitaire à partir du moment où on a une réservation disponible ce c'est pas, pas un lien qui, qui, qui a comme vocation à apparaître tout le temps Donc, du coup euh, soit le, le, on l'implémente dans ce sens là mais c'est vrai que mettre un menu vers cette adresse là euh, en permanence ça n'a pas beaucoup de sens mmh. oui Donc, euh, parce que, du coup bah, c'est juste euh, les gens ils vont cliquer, on va leur dire, il ben, n'y a aucun document à retirer pour l'instant. Oui, oui, ça ne sert pas à grand chose. Euh, par contre, si on arrive à le faire euh, dans, dans le sens, ce n'est pas un lien manuel, mais c'est vraiment un lien qui n'est proposé que quand on a des réservations disponibles. Mmh. Et pour ça, bah, du coup, on avait nous déterminé que bah, le meilleur, c'était bah, de l'intégrer du, du coup dans la liste des réservations. Euh, bah, là, du coup, oui, c'est un intérêt. Sinon, on en, oui. en générique, euh, ce n'est pas très intéressant. Donc, donc, si tu mets le lien dans un article sur la page d'accueil, par exemple, pour euh, prenez rendez, penser à prendre rendez-vous pour venir… Euh, voilà, s'il si, si prend rendez-vous et qu'il n'y a rien, il arrive sur l'écran et il a juste la mention comme quoi il n'a pas de document à retirer. C'est ça. Et il n'a pas de liste de bibliothèques, C'est juste marqué site de retrait, aucun document à retirer pour l'instant. Hum. Donc, ça limite quand même le… D'accord. Ouais, donc ça permet en fait d'avoir une, une première version. Ok. Voilà, c'est une, une, une. Voilà, faut quand même s'attendre à une première action qui, qui est un peu un mode, enfin léger, euh, je dirais même un, un, un peu naïve, euh, mm -hmm. qui a le mérite d'être là et qu'on va oui, augmenter. Euh, euh, voilà, qui permet aussi vous d'expérimenter euh, un, un premier un premier jet de, de, de, de processus quoi. Ok, ok. Voilà. Oh, c'est bon. Donc, mm -hmm. voilà, mm -hmm. vidame, euh, bravo. <rire> bah bravo. Dans le temps partie, bravo, bravo, bravo lundi <rire> c'est ça bravo lundi dans 10 bah, dans, dans jours voilà. là c'est en ligne, vous direz bravo <rire> non mais déjà vous avancez très vite donc quand même hein. euh, ouais voilà après il y a la, la, la pilote line qui, qui s'accumule donc pendant euh, ce temps là mais euh, bon c'est <rire> voilà juste, ouais, juste pour dire mais <rire> alors, sur la pilote line il, du coup il y, a, il y a un petit peu de mou hein, pour ceux qui <rire> ont <rire> constaté euh, du coup euh, bon euh, c'est Ok, mais non, mais enfin, on prend conscience que ce, ce développement est important. <rire> J'ai plein de tickets. Voilà. <rire> là, ne te pose pas la question si tu n'as pas beaucoup de réponses <rire> en ce moment. <rire> ok. Ok. Et okay. Bon, on peut s'arrêter là. Voilà. <rire>